Bah, C'est toujours un film en réaction à un autre. Euh, il se trouve que euh, Inexorable, j'ai commencé à l'écrire euh, dans, une, dans une première version, dans une autre version, mais c'était une première version, avant le tournage d'Adoration. Et qu'à un moment donné, j'ai même cru que je ferais Inexorable avant Adoration, mais il se trouve que Adoration est venu. j'ai fait Adoration, qui était déjà un film en rupture avec mon film américain. Et donc, quand à la fin du tournage d'Adoration, j'ai repris le script d'Inexorable. J'étais très, euh, très perplexe par rapport à la première version du script. Donc, je me suis dit, bah, voilà, écoute, essaye de, euh, de construire euh, un film autour d'un genre qui soit beaucoup plus circonscrit. Donc, le Home Invasion, hein, le trailer érotique euh, euh, des années euh, 90, avec des, des, avec des, des Roland Jallot et... et Différents, différents genres, hein, mais j'avais envie de surtout de, de faire un film qui soit beaucoup plus orienté, euh, beaucoup plus grand public, enfin en tout cas avec avec, des, euh, avec une approche plus conventionnelle, si tu veux, euh, et, et surtout qui distille et qui articule euh, euh, une tension. J'avais vraiment envie de, surtout d'articuler de, euh, une tension et que le film soit... Euh, Jouer avec les moyens de la mise en scène, si tu veux, qui sont les moyens purs de l'articulation, de, de, de, de la quoi. Euh, je ne sais pas si ça répond exactement à ta question, mais, mais au fond, c'est toujours... Euh, on ne sait jamais d'où ça vient, comment ça vient, euh, et puis comment ça, ça, se, ça se développe, en fait. Mais ce qui est sûr, c'est que j'avais envie de, de, de, de faire un film qui soit beaucoup plus géométrique dans sa structure, euh, beaucoup plus euh, précis par rapport au genre, circonscrit là, je t'ai dit le thriller euh, et le invasion, et euh, avoir une approche presque théâtrale entre des personnages unités de temps de lieux d'action et me permettre de plonger dans les méandres de ces personnages dans ce genre là et distiller et d'articuler vraiment euh, de l'attention jusqu'au bout. Je, je veux vraiment prendre le spectateur à la gorge et ne plus le tenir, ne plus le lâcher pas. C'est compliqué, tu sais, pour moi de parler en fait, de, de chaque fois des, des thèmes récurrents de mes films, de mes obsessions, de mes petites obsessions que, que je ressource de film en film. Euh, ce ce Excuse-moi, je ne veux pas faire de langue de bois du tout, mais tu vois, le truc, c'était vraiment circonscrire le genre et après, c'est plonger les personnages dans ce genre-là, donc avoir la discipline du genre, hein, du thriller, et, et, et de et de déconstruire, en fait, le couple, bien sûr, euh, les mensonges du personnage de Marcel, de les mettre en relief par euh, l'arrivée de, de, de cette jeune Gloria, et en fait de, cre de creuser, de sonder toujours les zones, les zones marécageuses de mes personnages. Euh, c'est ça qui m'intéresse, c'est pour ça que mon, mon, mon cinéma, c'est peut-être la force et c'est la limite de mon cinéma, c'est que... Euh, je n'aime que ça en fait, c'est Enfin, il y a le scénario, mais sur le plateau, ce qui m'intéresse, c'est avec le concours des acteurs, c'est creuser l'ambiguïté, l'ambivalence, les, les, ce que tu dis, ce que tu montres, ce que tu es, ce que tu caches, ce que, ce que, ce que tu dissimules. C'est pour ça que le, le décorum, je parle de la maison et la lumière, comment les personnages sont éclairés, est toujours super importante pour moi parce que si tu veux tout ça. Euh, contribue vraiment à, à, à, à, ce que, à ce que tu énonces là les dysfonctionnements m'intéressent parce que de toute façon nous sommes une race qui dysfonctionne inlassablement et donc elle, elle, tout ça m'intéresse forcément donc c'est ce que je sonde alors j'ai pas de réponse hein, mais je fais ça oui Alors, c'est mon impression. Je ne dis pas que c'est la vérité, mais c'est mon impression. C'est-à-dire j'ai un fétichisme. Alors, il y a différentes choses. C'est-à-dire aujourd'hui je m'aperçois que euh, certains de mes camarades tournent en digital et ont des rendus euh, incroyables. Certains, hein, les meilleurs. Hein. Euh, moi, j'ai un fétichisme à la pellicule parce que, si tu veux, ça ça concourt en fait au processus d'alchimie qui me plaît tant dans le cinéma, cette espèce de, de transformation en fait de, de, de, de l'écrit, euh, avec des moyens qui sont éminemment cinématographiques, donc la pellicule euh, euh, et tout ce que ça comporte, ne pas voir ses roches tout de suite, attendre, maltraiter la pellicule, la sous-exposer ou la surexposer et avoir toujours des surprises de ce qui arrive. Ça, c'est quelque chose que j'aime particulièrement. C'est travailler un peu comme un peintre impressionniste. Tu sais jamais exactement dans quelle direction ça va. Le digital m'ennuie un petit peu parce que tu vois tout de suite les contours de ce que tu es en train de visualiser. J'aime être surpris parce que je peux me mettre en branle. Et la pellicule me permet ça. Après, il y a une dimension esthétique qui est la mienne. C'est-à-dire que j'ai toujours l'impression, encore aujourd'hui, que euh, les couleurs primaires sont plus vives, les noirs sont plus stables et les blancs sont plus stables. Mais au-delà de ça, je crois que ça, fondamentalement, en fait, ça vient de mon amour de Massacre à la Tronçonneuse. C'est-à-dire que je ne me suis pas remis de Massacre à la Tronçonneuse. Et, et chaque fois que j'entame un film, dans sa construction, dans sa réalisation, je cherche toujours à retrouver euh, l'impact viscéral, sensoriel, que moi-même j'ai vécu, adolescent, devant ce film, devant ce grand spectacle de la cruauté. Et si tu veux, la pellicule, le grain l'odeur qui émanait de ce film, c'est toujours quelque chose que j'essaie de retrouver un peu comme une madeleine de Proust. Alors parfois, je me dis, bon, il serait peut-être temps d'essayer, peut-être le digital, peut-être que je le ferai hein. En tout cas, aujourd'hui, je suis peut-être plus ouvert à ça. Pour le prochain film, mes producteurs me tabassent avec ça, m'ennuient beaucoup avec ça. Et pour des raisons économiques, peut-être que je vais devoir le faire. Euh... Mais je continue de penser que, que, que, que ouais, l'argentique est supérieur. Je continuerai à le penser toujours. Euh, tu parlais de défenseur de la pellicule dans le monde francophone. Je dis, je bénis Tarantino, Paul Thomas Anderson et d'autres de continuer à travailler en 35 et en 70 mm. Oui, vraiment. Dans l'expérience, dans le corpus de films que j'ai pu faire, euh, j'ai pu parfois... Euh, euh, considérer que le scénario n'était pas si important que ça. Aujourd'hui, je n'en suis plus du tout là. -à -dire que je pense que le scénario est l'œuvre maîtresse. Est -dire que s Il ne s'agit pas de filmer un scénario. Hein, bien sûr, je ne suis pas du tout un metteur en scène qui filme des scénarios, mais je pense que le socle dramaturgique doit être super important pour être beaucoup plus libre en fait, dans ton articulation et dans ta, dans, dans, dans, dans, ta, dans, dans ta volonté, dans ton désir de transcender en fait, le, le, le scénario. Euh, J'essaye aujourd'hui, en tout cas pour les prochains films, de, de, de, de penser que le scénario, au plus le scénario est construit, au plus j'arriverai probablement à faire un meilleur film. Avec tous les outils dont j'ai disposé depuis le début. Mais, mais le cinéma, pour moi, c'est un art total. C'est un art total, un peu comme l'opéra, c'est-à-dire que, si tu veux, c'est un art total, mais je sais bien que cette idée, cette idée de cinéma aujourd'hui est très très peu partagée. Tu vois bien que les gens parlent de moins en moins de mise en scène, les gens vont de moins en moins en salle. C'est presque un, un art qui, devient, qui se muséfie, en fait. On, on bascule vers un, vers un art de, de niche, de cinémathèque ou ou C'est beaucoup moins populaire que le cinéma d'exploitation qui m'a tant fait rêver, italien ou anglais ou espagnol, des années 60 et des années 70. Voilà, aujourd'hui, on est dans... Dans, dans, dans un, dans une espèce de robinet qui coule inlassablement. Je pense à, au streaming. Hein. Euh, J'ai rien contre, mais c'est-à-dire que tu vois bien que l'idée de mise en scène n'est pas importante. Les, le nom des metteurs en scène n'est même pas, n'est même pas indiqué euh, sur ces films-là. Alors que je continue de penser que le cinéma est l'art du metteur en scène. Le théâtre est l'art de l'acteur, mais le cinéma est l'art du metteur en scène. Le, le, voilà. Euh, donc si, si tu veux, c'est ça, c'est que c'est un cheminement, j'apprends chaque fois de, de mes erreurs, de mes échecs. Ici j'ai vraiment essayé de... dans ce genre encore une fois qui est beaucoup plus cadré, euh, que, que certains trouvent un peu conventionnel. mais je lui dis mais bien sûr c'est conventionnel, c est, c est, c est, ce sont les, les règles du genre. l'inconnu qui arrive dans la maison qui va tout déstabiliser, mais c'est toujours la manière dont tu transcendes ça ou pas. C'est ton regard, c'est ça qui fait qu'un film, à mon avis, est intéressant ou pas. Mais bon, voilà, écoute, c'est comme ça. Mais en tout cas, pour l'avenir, c'est-à-dire, c'est ça. C'est jouer avec toutes les composantes du cinéma que j'ai pu explorer, par exemple, dans Vignan, où, où là, c'était une espèce de, de, de, de, de, de, de, de film baroque, plein de, plein de bruit et, et, et, et de lumière. Et, et, et euh, peut-être avec une ligne narrative qui était très très fine, que j'ai reproduite un peu sur Adoration, avec, avec beaucoup beaucoup de, de passion, et, et en fait j'avais besoin de me confronter à, cette, à cet aspect un peu ténu comme ça de euh, ce film narratif-là. Aujourd'hui, je veux ouvrir un peu mon cinéma, parce que c'est vital, parce que c'est essentiel, parce que sinon je n'arriverai plus à faire des films. Il faut que j'arrive à ouvrir et tout en gardant en fait ma propre voix et ma propre singularité. Je suis bien d'accord avec toi. Euh, en fait Alba je l'ai rencontrée, enfin je l'ai je ai vu dans trois fois Manon de, de, de l'estrade qui est une série euh, artée en trois épisodes euh, elle était gamine en fait Alba fait l'actrice depuis depuis depuis son enfance. Et donc j'ai été très très fortement interpellé par euh, euh, sa candeur euh, son aspect intro introspectif et sa grande rage, il y, avait, il y avait chez elle quelque chose de très très rageur. Euh, elle me faisait penser, bon elle fait penser à Charlotte Gainsbourg à ses débuts. Euh, mais voilà, et puis elle a une tête d'ange. Et donc et, si tu veux, elle me ramenait à, à des référents très forts euh, de Inexorable. Pour moi en tout cas, des films un peu totems. Je pense à euh, Péché mortel de John Hemstall ou, euh, ou Voici le temps des assassins aussi venu le temps des Assassins de, de, de, du Vivier, avec Daniel Delorme, enfin il y avait Jean Tierney et Daniel Delorme, et je trouvais qu'Alba rentrait dans ce corpus d'actrices, de, de, de jeunes actrices, à qui on donnerait le bon Dieu sans confession, et qui ont des dessins absolument machiavéliques et, et terribles. Et euh, ouais, j'ai adoré travailler avec Alba, oui. Oui, oui. Bah disons que si tu veux le truc c'est que j'ai un rapport à Benoît qui est particulier, c'est-à-dire que j'ai, je l'ai rencontré, euh, j'avais 15 ans, je faisais du théâtre en amateur à Namur, euh, à l'école, et avec Cécile de France d'ailleurs, on était dans, dans le même truc, et, et Benoît, et c'était mis en scène par le frère de Rémi Bellevaux, euh, Bruno Bellevaux d'ailleurs, et euh, donc forcément, euh, je voyais souvent arriver dans les cafés après les répétitions, le jeune Benoît Poulvord qui avait 25 ans à l'époque et, et qui terminait le tournage de S'arriver près de chez vous. Et déjà à l'époque, j'étais très impressionné par son charisme, par, par sa voix, par sa présence. Enfin, tu vois, il y avait quelque chose qui m'électrisait vraiment, quoi. Comme un sentiment partagé, tu vois. J'avais beaucoup d'admiration en même temps, je le détestais. Enfin, il y avait quelque chose de très qui est toujours là en fait. Hein. Et aujourd'hui, bon, c'est sûr que je... Je l'adore, hein, vraiment, mais je pose mes mots. Hein, j'adore Benoît. Hein, et j'adore travailler avec lui. J'adore travailler avec lui. Et j'espère que je pourrai continuer à travailler avec lui. Non, c'est vraiment. Euh, si tu veux, c'est-à-dire que la confrontation avec lui sur un plateau, euh, et la différence d'énergie, ou alors les mêmes énergies, mais qui s'aiment, et qui s'annulent, et qui s'électrisent, en fait, quand j'arrive à, à aller au bout d'une scène avec lui, j'ai l'impression d'accoucher en fait, du. De donner, de, de donner un peu le meilleur de moi-même. Tu, tu comprends, c'est particulier, mais il y a quelque chose avec Benoît qui... qui alors je ne dis pas que les autres, j'aime pas travailler avec eux, bien sûr, j'adore, mais Benoît c'est spécial. Ah oui, oui, c'était super important. En fait, bon, le, le film était financé, hein, certes, mais on n'avait pas beaucoup d'argent. Et la première fois que j'ai vu cette maison... Donc, que j'avais vu sur photo et qui m'intriguait beaucoup. J'ai vu quand même que cette maison, c'était un paquebot, quoi. Elle fait 5000 mètres euh, carrés. Je ne pense pas que j'avais les moyens de l'investir comme j'aurais voulu l'investir. tu sais, je fais toujours très attention aux patines, aux textures, euh, euh, à la lumière, à comment je, je, je peux euh, trouver un, euh, un effet miroir entre décor et lumière, quoi. Et donc c'est mon directeur artistique en fait qui a eu l'idée d'épurer les lieux en fait d'épurer et de transformer cette maison. Et donc finalement on a investi cette maison, euh, mais il était fondamental que cette maison soit le cinquième personnage principal du film, tu vois, euh, dans ce qu'elle raconte, dans le passé de ce, ce qu'elle raconte en fait cette espèce de déterminisme, de de, de népotisme permanent comme ça, tu vois, qui, qui revient insatiablement. Donc la maison. Euh, la manière dont elle s'imposait au, au film au déco, au, au, et au personnage était super important. Euh, et on a vraiment traité la maison comme, comme, un, comme, un, comme un personnage. Et, et si tu veux, c'était un vrai questionnement, parce que la maison, c'est est, est un labyrinthe, elle est énorme, et donc il fallait dans les, dans les premières 10-15 premières minutes donner au spectateur un sens réel de la géographie. Donc tu revois... Tu vois, Rebecca, tu revois de, de, de Hitchcock ou tu revois Shining, tu vois, pour essayer de comprendre comment ces grands metteurs en scène euh, euh, arrivaient à, à faire comprendre aux spectateurs euh, la géographie des lieux.